Tout d'abord, la, la première loi du handicap, elle date de, de mon année de naissance, 1975. Hein. Et, euh, et depuis ah, oui. ce temps-là, euh, après, il y avait la loi 2005, où euh, il donnait euh, 10 ans aux établissements euh, euh, qui reçoivent du public pour se rendre dans, dans l'égalité de semaine en normes d'accessibilité pour recevoir le public en situation d'handicap. Et là, en 2015, ben, la loi elle a encore été une fois ben, repoussée. Et au jour d'aujourd'hui, ben, nous sommes toujours au, à la case départ parce que ben, l'accessibilité des lieux publics euh, ne peut pas se mettre dans les normes euh, par force de, de moyens. Nous sommes toujours au même point euh, dans la difficulté pour euh, pouvoir euh, vivre une vie euh, comme tout le monde, pour pouvoir euh, sortir, aller au restaurant, aller faire ses courses, aller au cinéma, euh, aller au médecin, aller à la pharmacie, aller ben, euh, dans la société euh, comme tout le monde bah, pour vivre sa vie. Euh, comme tous les citoyens. Bah, c'est un peu discriminant parce que euh, ça reste, euh, par exemple, quelqu'un en fauteuil, il est obligé de rester au bord du trottoir et c'est un peu discriminant parce qu'il ben, n'est pas reconnu comme une personne à part entière, euh, quelqu'un de citoyen, parce que quelqu'un de citoyen, il doit pouvoir entrer dans la mairie ou dans le lieu public pouvoir euh, bah, faire euh, qu ce qu'il y a à faire et ressortir comme une personne valide. Et là, euh, s'il ne peut pas rentrer, s'il y a des marches ou s'il n'y a pas de rampe, bah, c'est un peu discriminant. Il faut forcément demander de l'aide. Euh... Voilà, il faut vraiment demander de l'aide. Ce n'est pas vraiment euh, euh, normal parce qu'on doit pouvoir rentrer euh, euh, quand une personne à part entière sans pouvoir demander de l'aide à, à un passant, à un voisin, à un, à un habitant, à, à quelqu'un qui passe euh, à côté, on doit pouvoir être autonome comme tout le monde. Bonjour, bonjour. Est-ce il y a une loi qui, de, qui date de 2005 qui permet l'accessibilité aux personnes à l'eau de Vous savez, quand il y a une rampe d'accès ou quand il y a deux hommes, quand on est là et qu'on donne un coup de main, ça va de même. Bah, même avec un fauteuil aussi lourd On le fait à oui. chaque fois. Et pourquoi vous n'auriez pas tout simplement une rampe ouais, Et pourquoi Parce que ce qui évite à la personne de demander. Il bah, de y, y, euh, y a des pour et des contre, mais, euh, mais c'est vrai que ça serait mieux qu'il y ait une rampe que. Que tu, je vais, je vais, je... Que tu peux mettre euh, et poser, euh, pas, pas, on dit pas une rampe fixe, mais une rampe amovible comme on dit, et puis l'enlever, la, la remettre, et, et tu et la poses quel, et, et quel... la mets dans un... C'est quoi, quoi la différence entre moi mettre une rampe pour prendre sais, j'ai et avec bah Parce que déjà le fauteuil il est lourd. Ça peut euh, péter le dos de, de quelqu'un euh, en pas, le montant, parce que, tout seul. Euh, non, on la pose et il y a des rampes très légères maintenant. Non, La demande à la mairie, si je voulais faire péter le trottoir, faire péter le trottoir, je ne pouvais pas, parce que déjà je suis face à le mot historique, premièrement. Deuxièmement, si tu mets un truc sur la voie publique, il faut faire une demande à la mairie et en général c'est refusé, c'est qu'on considérer comme un emplacement de terrasse. Donc voilà, ça s'appelle l'empiétement sur la voie publique. Et tu as déjà fait une demande qui a été refusée J'ai fait une demande il y a quoi 4, 5 ans 6 ans 5 ans D'accord. Et tu veux pas en refaire une Non. Pourquoi Parce que je vais avoir la même chose. Mais t'en sais rien si tu fais pas la demande Je tu suis seul avec un gros fauteuil euh, qui fait jour comme ça électrique. Où oui, il y a d'autres clients qui viennent... Euh... Non, il y a que toi et ton, ton pote, tu fais comment il s'appelle euh, Ouais, Louis. Mais tu as pas d'autres personnes qui viennent euh, Non. Parce qu'un fauteuil manuel c'est léger, c'est facile à monter ouais, un une marche ouais, ou même ouais. de marche. Un fouteil comme ça, euh, ça fait 10 0 kilos. Il y, y tout seul. On est que il n'y a que nu. Et si la demande, vous la faisiez ensemble hein Non mais t'as pas compris. <rire> t'as pas, pas compris, compris Là, Je vais aller travailler, s'il te plaît. Je vais y travailler. Oui, mais je veux dire, ça ne change rien sa situation. Donc je me permets de. Oui mais ça n'arrangera rien de tout tout plus sa situation. On peut rien arranger de plus. Le problème c'est qu'à chaque fois on a eu des refus catégoriques. Non, tu sais jamais aller en mairie. Honnêtement, on va en mairie, tu vas voir c'est l'horreur. Du coup, euh. Bah, par rapport euh, des festivités euh, LGBT Prague euh, en France, ouais. on tourne un reportage sur l'accessibilité. C'est pour ça qu'on est toujours pour euh, discuter avec toi euh, des possibilités euh, d'accessibilité. De ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Voilà. Ouais. Et tu m'as dit que... Euh, c'est ouais. euh... prévu pour le deuxième semestre de cette année. Ouais. Pour la fin de l'année, toute la sera mise en place. Bah, Même au niveau la, le trottoir, le, le, pas le trottoir, mais à Ça ici, il ouais. y, y a une rampe qui sera mise là ouais. et euh, une sonnette pour, pour sortir une rampe amovible là pour pouvoir rentrer. Ah faire ouais, ce une prêt. rampe amovible qui. Ouais. Euh que c'est pas un truc fixe, c'est un truc que tu vas enlever On va retirer qu'on mettra, on va mettre une sonnette pour qu'on puisse la sortir. Ça a mis du temps à euh, demander l'autorisation à la mairie Comment Alors, euh, en fait, on avait un dossier ERP à déposer, qui est obligatoire. Les accessibilités, euh, enfin, attendez. C'est établissement recevant du public. Oui. Donc euh, il y avait un dossier donc, euh, avec l'accessibilité qui était dedans. Et il fallait le déposer pour le 27 septembre, alors je pense qu'il y a déjà deux ans. Donc l'UMI nous donnait une aide, enfin nous aidait à monter le dossier pour, pour la mairie. Et au dépôt du dossier, on a eu l'accusé de réception code du dépôt de dossier. Euh, et euh, pour, pour, pour dire qu'il était recevable euh, et donc dedans on faisait le détail des travaux qu'on devait faire parce qu'on avait trois ans pour faire la célébrité donc jusqu'en 2018 avec les travaux qu'on devait faire chaque année donc voilà Est-ce qu'il y a eu. une aide financière aussi Non euh, du tout C'est en fait. ouais. pour ça qu'il faut euh, le budgéter euh, le mettre chaque année et comme euh, on avait trois ans pour le faire alors qu'à voilà, l'avant bon, ça se devait être fait pour euh, pour 2015. Euh, donc on, on disait bah, cette année on fera ça, cette année prochaine on fera ça. Parce que nous c'est un petit établissement, on n'a pas de gros frais. Parce on sont que trois ans d'ouverture, donc on avait déjà fait à l'ouverture une partie des travaux, notamment les toilettes qui sont déjà accessibles. Et ça serait bien aussi mettre sur le, le carreau, sur la porte, un logo, euh, le signe, le labellisé, le, tu sais, le fauteuil, là, le, le logo bleu, euh, pour dire qu'il bah, y a une rampe. Et que Parce que si tu as une rampe que tu la mets à l'intérieur, c'est un mouvib bah, euh, que tu enlèves et que tu remets à chaque fois, les gens ne peuvent pas le savoir si c'est un nouveau client. Euh, ah oui, du coup, mais comme ça, il va, fait, le logo, la sonnette et le logo. Ouais, voilà. D'avoir des, des, des copains qui peuvent venir chez nous et qu'on leur rend accessible le bar euh, sans problème, c'est bien aussi. Euh, si je n'en si avais pas dans mon, dans mon environnement, je serais peut-être moins sensibilisé euh, à la rapidité euh, de faire les travaux. Sylvain, euh, quand il vient, il se sent bien quand il est à l'intérieur. Le problème, pour l'instant, c'est de rentrer son fauteuil à l'intérieur. Quand il est à l'intérieur, il y arrive à être bien. Il faut juste encore une tablette à sa hauteur pour pouvoir mettre le verre. Euh, et euh, pour qu'il se sente bien dans le bar, déjà. Et donc ça, on y réfléchit aussi. Ça. Merci de ton accueil et de, et de, et de ta participation pour... Euh, bah pour l'écoute euh, des aménagements, des travaux. Et, euh, et puis, bah, on verra bien quand tout sera fait. Euh, bah, bah, de toute façon, je viendrai chercher ton aval. Là. Pour vous faire un. Pour bah, voir si tout va bien. Où ça en est euh, à Lille aujourd'hui au niveau des transports publics Les bus, le métro et le tramway, euh, la plupart est adapté. Le métro, euh, si les ascenseurs fonctionne. Ils sont en état euh, de fonctionner euh, pour pouvoir les prendre euh, régulièrement. Euh, ça va encore les, les rames de métro. Euh. Et les trains ah, Les trains, c'est encore un autre problème. Si on veut être autonome euh, pour prendre le train, euh, C'est encore difficile parce qu'on doit tout le monde demander à l'avance euh, l'aide d'un agent de SNCF pour euh, monter et descendre du train. Après, les TGV, bah, normalement, il n'y a qu'une place par, euh, par, euh, par train pour. Euh, Recevoir un fauteuil. Alors, les personnes qui sont en, en situation de handicap en couple, et ben, ils ne peuvent pas prendre le train ensemble parce qu'il n'y a qu'une place, par, ben, pas, même pas par wagon, mais par train, alors, euh, en première classe. Et euh, ben, on n'a pas le choix. Si on doit prendre le train avec un ami ou même en couple avec deux personnes en fauteuil, ben, on ne peut pas parce qu'à ce jour, ce n'est pas encore équipé pour recevoir plusieurs fauteuils euh, euh, par train.